Merci à la Z de nous donner l'opportunité de partager avec vous ce matin sur les enjeux du changement climatique, mais ça va être particulièrement sur l'agriculture africaine. Et mon nom c'est Laoli Garba, je suis coordonnateur du programme d'agriculture intelligente face au climat de la Banque africaine de développement. Donc juste euh, un petit rappel, en tout cas, pour nous tous qui vivons sur le continent africain, nous savons déjà que le changement climatique, c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction parce que nous le vivons à tous les jours. Et le dernier rapport du de GIC nous alerte que d'ici 2050, les températures moyennes au niveau africain augmenteront à moyenne de 1,5 à 3 degrés et peut-être même plus au-delà de cette période. Et ce réchauffement est probablement le plus important au niveau de tous les continents et concernera probablement tous les pays africains. Ainsi, je pense qu'on l'avait souligné tout à l'heure, même si l'Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre avec une contribution presque euh, insuffiante, de l'ordre de 4%, nous serons le continent qui sera le plus touché par les effets du changement climatique. Nous connaissons déjà les augmentations des températures, avec aussi des modifications de précipitations qui exacerbent la fréquence des phénomènes d'inondation et de chasseresses. Les impacts prévisionnels pour les populations rurales, pour l'Afrique et particulièrement les populations rurales, donc, ça regarde avant tout l'augmentation de l'insécurité alimentaire et les déficits hydriques. D'ici 2050, on estime que 250 millions d'Africains seront exposés à un stress hydrique accru à raison du réchauffement climatique. L'accès à l'eau pourrait donc être une des principales sources de conflits et de guerre en Afrique. Nous avons aussi l'autre volet qui est important, qui nous ouvrons déjà aussi, qui est une réalité, c'est la question de L'accroissement de la migration, avec euh, les tragédies que nous vivons au quotidien sur les chaînes de télévision, mais aussi tous les conflits qui sont actuellement sur le continent, donc notamment donc, en, en, en lien avec l'insécurité alimentaire et le, et le terrorisme. L'autre volet important, c'est l'accroissement de la pauvreté. D'ores et déjà, nous sommes le continent qui connaît le taux de pauvreté le plus élevé, avec près de 450 millions de populations africaines qui, sont, qui vivent avec moins de 1,5 dollars US par jour. Mais de ça aussi, c'est principalement la population rurale qui est la plus vulnérable, avec 63 des de de populations pauvres qui sont en milieu rural et qui sont dépendantes de l'agriculture pour leur survie. Et ces revenus nets, selon les prévisions, peuvent... Chuter de 90% d'ici 2100, si rien n'est fait. Et un dernier volet de l'impact aussi que nous voyons au quotidien, c'est la question de le, euh, des inondations et l'horizon des côtes, qui est aussi une réalité, notamment dans le golfe de Guinée, si on prend ici en Côte d'Ivoire, ou l'exemple de euh, la ville de Saint-Louis au Sénégal. La, le facteur le plus important, je pense, pour le continent, c'est la question la forte vulnérabilité de l'agriculture africaine, donc qui accentue l'insécurité alimentaire et, et ses corollaires, particulièrement dans des régions comme le Sahel. Cette vulnérabilité est principalement reliée au fait que 80% des terres agricoles en Afrique sont gérées par des petits exploitants. Et ce sont ces petits exploitants qui fournissent 80% de l'alimentation africaine. Ces petits exploitants sont tout, très vulnérables au changement climatique en raison de leur exposition géographique, de leur faible revenu, de leur dépendance vis-à-vis -vis de l'agriculture et du fait qu'ils n'ont pas d'option de diversification de leurs revenus. Ces petites exploitations sont confrontées aussi à d'autres contraintes indépendamment de l'aspect changement climatique. C'est la question donc de l'absence des marchés pour le crédit, des assurances, de l'information et d'une manière générale d'économie d'échelle en termes de commercialisation et, euh, et de transport. Donc la grande conséquence aujourd'hui, c'est que l'Afrique est encore une fois donc, le continent qui est le plus exposé à la sous-alimentation. On parle de près de 40% de la population qui est, est confrontée à cette situation. Mais c'est aussi... Intérêtaient la question de la faim et la pauvreté. Bien sûr, le manque de revenus pour acheter la nourriture, ça fait augmenter le phénomène de la sécurité alimentaire. Mais la faim en elle-même contribue à la pauvreté, en abaissant la productivité du travail, en réduisant la tolérance aux maladies, mais surtout, donc, en diminuant la résilience au changement climatique de ces populations. Je pense qu'on l'avait souligné tout à l'heure, le principal défi aujourd'hui du continent, c'est comment nourrir cette forte population de l'Afrique, dont on parle de 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050, dans le contexte du changement climatique et ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, la transformation de l'agriculture africaine, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Nous devons absolument tra transformer l'agriculture, autrement il serait difficile de pouvoir relever ces défis. La transformer, comme je l'ai dit, d'abord en rapport avec les tendances du changement climatique, qui font que donc avec la dégradation des terres, si on prend à titre d'exemple, 300 millions d'Africains dépendent du maïs comme source de nourriture. Et dans les prévisions actuelles, cette culture, le rendement de cette culture pourrait baisser de 40% d'ici 2050. Mais l'autre point important aussi, la question de l'agriculture est au centre aussi de l'économie africaine. 60% d'emplois sur le continent sont reliés à l'agriculture. Donc ça veut dire aussi qu'il s'agit d'enjeux économiques pour le continent. La troisième raison pour laquelle nous devons transformer notre agriculture, c'est la faible productivité de l'agriculture africaine, qui est en tout cas, qui présente des enjeux humains et économiques. Aujourd'hui, alors qu'il y a des zones agroécologiques agro qui ont de très forts potentiels, comme la savane de, de Guinée et même au Sahel, on se retrouve où c'est des, des, des régions où on continue à avoir des taux élevés de, de pauvreté. Plus de 50% des populations vivent avec moins de 1,25$ dans ces régions. Mais l'autre enjeu important, c'est la question aussi de l'urbanisation. Je pense qu'on l'a montré tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui à un taux d'à peu près 40%. En 2025, on serait de l'ordre de 50% et 70% si la tendance se maintient d'ici 2050. Mais la question de cette urbanisation, c'est qu'elle amène d'autres besoins en termes de demande en produits agricoles de haute qualité qui ne sont pas actuellement offerts et qui engendrent dans un schéma où si la, la, la, la, la tendance se maintient, l'Afrique se retrouvera à exporter à chaque année près de 100 milliards de dollars de nourriture pour satisfaire aux besoins des populations. Et donc, si on combine tous ces facteurs, ça devient euh, urgent de pouvoir prendre des actions pour pouvoir euh, transformer notre agriculture. Mais ce défi, c'est aussi une opportunité pour euh, le continent peut saisir, pour pouvoir améliorer la qualité de vie de ses populations, promouvoir la croissance économique sous réserve, bien sûr, de faire la transformation nécessaire. Et si on regarde, en tout cas, avec ce potentiel de marché, quand on parle d'exporter 100 milliards par année, ça démontre aussi qu'il y a un vaste marché qui est là, alimentaire, qui peut constituer une opportunité pour le continent qu'il faudra, qu faudra capter. Dans la vision de, de la Banque africaine de développement, nous sommes d'avis qu'il faudra transformer l'agriculture africaine en un secteur agro-industriel compétitif et concurrent à l'inclusion, qui puisse créer des richesses, améliorer les conditions de vie et lutter contre les changements climatiques, avec possibilité d'objectifs spécifiques, de pouvoir contribuer à la lutte contre la pauvreté, de réduire la malnutrition, de faire de l'Afrique un, un exportateur net de produits agricoles, c'est possible, et de hisser le continent au sommet des principales chaînes de valeur, et ça, on sait, à l'exemple du cacao, si on est ici en Côte d'Ivoire. Mais cette transformation, euh, pour nous, ça va, ça va nécessiter euh, le déclenchement d'un certain nombre de catalyseurs pour assurer cette transformation. Le premier, c'est que nous devons augmenter la productivité. Et c'est là, notamment donc, à travers la mise en place des systèmes de distribution d'intrants et des technologies, qui est un élément, un élément important. Le deuxième déclencheur, c'est que nous devons réaliser la valeur de l'augmentation de la production. Donc, Il s'agit de développer la chaîne de valeur, donc par la facilitation des investissements des marchés existants et de l'appui aux incitations des marchés. Le troisième déclencheur, c'est l'augmentation des investissements ciblant des infrastructures de facilitation. On parle ici des routes, des installations de stockage, il y a aussi de l'accès aux technologies d'information qui pourraient bien évidemment faire la différence. Et ensuite, il faudra promouvoir les flux de capitaux, donc notamment par la mobilisation des ressources, des banques commerciales et des investissements privés. L'instauration d'un environnement favorable profite à l'agro-industrie avec des politiques et des réglementations appropriées. Dans tout ça, maintenant, il faut s'assurer de pouvoir garantir que toute cette transformation répond véritablement aux besoins des Africains. Donc, en mettant l'accent entre autres sur la durabilité face au changement climatique, l'inclusion, la nutrition appropriée, au-delà de ce que le marché pourrait livrer. Et enfin, il faudra assurer la coordination de toutes ces activités. Donc, ce que nous avons fait au niveau de la Banque africaine de développement, c'est qu'au niveau de, de ces, tous, les, tous ces déclencheurs, nous les avons traduits en programmes phares qui doivent être mis en œuvre pour pouvoir concourir à cette transformation. Et un de ces programmes dont j'ai l'honneur de, de, de coordonner, c'est que nous devons assurer que cette transformation est durable et résiliente par la promotion des technologies et des pratiques d'agriculture intelligente face au climat. Et ça, donc, nous avons principalement quatre axes d'investissement. Il faudra travailler à la diffusion à grande échelle des technologies innovantes et des variétés résilientes pour pouvoir améliorer la productivité. Il faut gérer les risques climatiques par l'intégration de l'information climatique dans la gestion des activités agricoles, des assurances climatiques pour pouvoir protéger les agriculteurs des, des, des, des situations de catastrophe et des systèmes d'alerte comme filet de sécurité. Un troisième volet, c'est l'utilisation durable des terres et la gestion durable des forêts par la promotion d'un certain nombre de pratiques, notamment euh, l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, l'agroécologie, etc. Avec bien sûr aussi la gestion durable des terres, un peu comme euh, des forêts du moins, comme dans le bassin du Congo, pour pouvoir augmenter la capacité de séquestration de carbone qui pourrait être la contribution importante de l'agriculture africaine à la lutte contre les changements climatiques. Et le, deuxième, le dernier volet, c'est qu'il faut sécuriser les infrastructures agricoles en adaptant leurs, leurs critères de conception au changement climatique. Donc c'est vraiment le package que euh, nous essayons de déployer dans le cadre de ce programme d'agriculture intelligente face au climat. Donc juste pour euh, illustrer un peu le, le, le, le besoin et le travail que nous sommes en train de faire, euh, nous avons appuyé euh, depuis 2010, euh, 2018 la commission climat pour la région du Sahel, c'est une des commissions qui a été créée par l'Union africaine suite euh, au sommet d'action de Marrakech en marge de la COP22. Et euh, juste à titre illustratif, donc pour pouvoir couvrir les besoins de résilience des de, de, de, de populations du Sahel, on parle ici du Grand Sahel depuis le Cap Vert jusqu'à jusqu Djibouti, on parle d'un investissement requis de l'ordre de 392 milliards de dollars et qui concerne six axes d'investissement majeurs restauration et réhabilitation des terres dégradées, la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion durable des systèmes agricoles et pastoraux, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la communication et le renforcement des capacités. Donc, Compte tenu de tous ces enjeux, euh, la Banque africaine de développement euh, est consciente qu'il est important de pouvoir développer un partenariat au niveau de international, donc depuis le nouveau pays avec les acteurs locaux, les acteurs régionaux et le niveau national, les banques multilatérales, les coopérations bilatérales, à l'exemple du GZ ici, c'est pourquoi nous sommes ici, mais aussi tous les autres acteurs de, de la société civile. Donc nous sommes conscients que c'est un défi qui nécessite une grande mobilisation, mais en rapport avec le contexte, comme nous disons, nous sommes convaincus que l'agriculture africaine est la clé pour la lutte contre les changements climatiques, mais c'est aussi la clé et la solution en rapport avec la question de pouvoir répondre aux besoins d'emploi pour les jeunes, notamment en mettant l'accent sur le développement de la chaîne de valeur agricole. Je vous remercie.